Comment vendre son bien immobilier en 31 jours C'est l'objectif de cette chaîne YouTube. Et pour y arriver aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer David Bress qui va euh, bah, nous expliquer comment lui, il a fait pour vendre son bien immobilier également. et bien, quels sont les critères qu'il euh, qu a lorsqu'il fait l'acquisition d'un bien immobilier En tout cas, la stratégie que tu mets en place lorsque tu veux acquérir un bien immobilier. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. A tout de suite Bonjour, je suis Frédéric Lejour et j'ai développé cette chaîne YouTube pour vous donner les trucs, les astuces qui vont vous permettre de vendre votre bien immobilier malgré que ça fait des mois, voire des années que vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier. Et pour vous y aider, aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'accueillir David Bress qui va nous partager son expérience en tant que vendeur de biens immobiliers. Alors, il est propriétaire, ce n'est pas un professionnel. Et également, eh bien, ta stratégie lorsque tu fais l'acquisition des biens immobiliers pour toi. Alors, je vais te laisser te présenter. Bah, je m'appelle David Bresse, en effet, et euh, j'ai une formation et une carrière derrière moi de publicitaire. Donc je suis un peu un spécialiste, on va dire, de la stratégie. Et euh, bah, c'est vrai que sans le vouloir, finalement, j'ai été poussé à utiliser bah, finalement, mes compétences de stratège pour faire l'acquisition, mais également la vente de mon bien. Ouais, ça va être intéressant, j'ai hâte de, de savoir ce que tu vas nous raconter. Yes. On commence par quoi Eh bien écoute, La vente, euh, la vente ça peut être intéressant, donc euh, tu avais quoi à vendre alors, j'avais un appartement duplex euh, mmh. qui ressemblait un peu à une maison. C'était un dernier étage et euh, les combles d'une maison qui avait été euh, découpée. Et en fait, le cas particulier euh, qui était le mien, c'est que je voulais vendre rapidement puisque j'avais décidé en fait de changer de vie, de partir à l'étranger avec ma famille. Et donc, on avait un timing très précis par rapport aux écoles et autres. Hein. Tout le monde peut connaître ce genre de situation. Et en fait, le souci, c'est que j'ai commencé par vouloir demander aux agences immobilières que j'avais utilisées au moment de l'achat. Euh, et bien de me faire des évaluations et de me proposer en fait leur propre méthode est est et leur propre canot de vente mmh. Mmh. et là la surprise était vraiment euh, on va dire de l'ordre de la douche froide puisque en 5 ans le bien euh, n'avait absolument pas bougé en termes de valeur et c'était même légèrement déprécié donc en gros je perdais 60 000 euros en 5 minutes au moment de signer et malheureusement je pense que Certains de, certaines personnes, certains propriétaires qui nous écoutent pour, vont comprendre parce que c'est ce qu'ils sont en train de vivre, justement, l'objectif. Alors, c'est qu'est-ce que tu as fait pour pallier à ça bah, Je me suis dit qu'il y avait pas 36 solutions, a priori les agences ne joueraient pas le jeu pour moi, donc je me suis dit il faut que je me débrouille autrement, et j'étais pas on va dire, c'était pas ma religion de, de, de faire tout tout seul, puisque mmh. j'ai déjà beaucoup de travail par ailleurs, donc je voulais bien m'appuyer sur des pros, et puis certains d'ailleurs dans le milieu ont pu être mes clients à des moments ou à d'autres donc j'ai pas du tout de, de, de problématiques on va dire particulière. En revanche, je me suis dit voilà, si je veux euh, ne pas perdre ces 60 000 euros, voire en gagner un petit peu, c'est quand même l'objectif quand on revend, euh, il va falloir que je trouve une autre façon de faire et que je me débrouille tout seul. Parce que tu veux quoi récupérer du coup le, le coût euh, que pouvaient euh, avoir les, les commissions d'agence, c'est ça commission commissions d'agence mm -hmm. et les frais de notaire que j'avais payé 5 ans plus tôt. Donc il fallait que je rattrape ces 60 000 euros de différentiel. Et, et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment posé euh, en stratège en me disant « Ok, euh, donc je me suis mis sur PAP euh, et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, je l'ai fait en ligne. Et j'ai commencé à ouvrir une annonce en me disant, voilà, je vais faire un brouillon, je vais commencer à écrire un petit peu, et puis je reviendrai dessus régulièrement, je mettrai des photos et autres. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que PAP, quand tu mets une annonce, ça publie tout de suite, en fait. Je ne pouvais pas la mettre en brouillon. Non, et ce qui est dingue, c'est que j'ai écrit trois lignes. et J'avais réfléchi à me dire, ok, si je vends localement, c'est-à-dire dans la ville où j'étais, euh, je je n'allais pas pouvoir en fait, mettre 60 000 euros au-dessus du prix du marché, puisque j'étais clairement 60 000 et euros. Et les acquéreurs trop cher. Sont, sont au courant. Et les acquéreurs sont au courant. Et l'offre, on va dire, euh, forcément, vient tempérer ma, ma proposition. Donc je me suis dit, il faut que je vise. Là, on était en, en proche banlieue parisienne, à 5 km de Paris, donc vraiment tout proche. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve une famille de Parisiens qui vient d'avoir un second enfant et qui ne tient plus dans ses 40 ou 50 mètres carrés. Je t'arrête. Écoutez ce que vient de dire David, c'est très important parce que, tu sais, j'ai une, une, une formation mm -hmm. qui permet en vidéo de mm -hmm. vendre son bien immobilier en 31 jours. Et je suis ravi que tu parles de ça parce que je, je, je parle du profil de l'acquéreur. Et toi, dis immédiatement, mais ça aussi c'est le fait que ton, ton métier, ton, ton métier mm -hmm. fait ça, c'est qu'on sait très bien qu'on ne peut pas vendre quelque chose si on n'a pas identifié à qui on va le vendre. Et aujourd'hui, beaucoup de, de, de, de biens immobiliers ne se vendent pas euh, pendant des mois, voire des années, parce qu'il n'y a pas de stratégie là-dessus. Il n'y a pas ce, ce, cette réflexion de se dire « Ok, quel est le meilleur profil de l'acquéreur pour mon bien immobilier ?» Et toi, tu l'as fait naturellement, évidemment. Bah, je suis parti du principe qu'il <rire> n'y a pas de prix trop élevé ou, ou d'offres pas assez bonnes. Il n'y a surtout pas les bons clients en face. Donc, si vous prenez quelqu'un qui effectivement est dans une douleur qu'il a envie de régler, typiquement une famille qui vient d'avoir un second enfant et qui n'a pas la place d'intégrer, euh, on va dire, les, bah, toutes les affaires qui vont avec, enfin, bref, on sait ce que c'est, hein, ça prend mm -hmm. beaucoup de place, ces petites choses-là, mm -hmm. et qu'on a tenu, mais ça c'est encore mieux, un an, deux ans dans, la, dans notre appartement trop petit, et que là, vraiment, ça devient impossible, il y a une urgence, et que, localement, le prix du mètre carré est tellement élevé que ces gens-là, qui ont acheté, malheureusement pour eux, mais j'ai vécu ça aussi avant eux, qui ont acheté, euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans, un prix correct ne pourraient même pas acheter leur propre bien dix ans plus tard et donc du coup ils se posent la question de partir en banlieue et ça c'est le chemin classique de toutes les familles parisiennes et donc là la bonne nouvelle c'est et c'est comme ça que j'ai commencé mon texte vous souhaitez des prix enfin pardon vous souhaitez des mètres carrés pas chers à 5 km de Paris et j'ai pas fini ma phrase et le téléphone a commencé euh, oui parce que j'étais en train de l'écrire je me suis dit faut que je et j'ai pas mis de photo j'ai rien mis du tout et en fait, j'ai commencé à avoir des coups de fil. Donc là, j'ai répondu au téléphone en me disant Mince, alors en fait, elle est publique. <rire> elle est publique, et toi, et donc, tu pensais qu'elle était en brouillon <rire> Je pensais qu'elle était en brouillon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon iPhone, j'ai rangé la maison très vite, j'ai fait des photos. Alors, j'ai un petit peu amélioré les cadrages, enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit joliment présenté. J'ai publié les photos, et je me suis engagé auprès de ma femme qui était désespérée, parce que perdre 60 000 euros avant de changer de pays, c'était quand même une très, très mauvaise idée. Oui, parce nouvelle. que ton objectif c'était de partir vivre à l'étranger, de vivre à Barcelone. Okay. Donc ça, c'est ce ton ce histoire qui rassure. Voilà ce que j'ai réussi depuis. Mais en tout cas, euh, ma femme était en panique, donc je me suis dit, il faut que je gère ça tout seul pour vraiment euh, voilà, qu'elle ne <rire> qu qu qu renonce pas à notre projet. Et donc, je me suis dit, je vais vendre ça à cette famille de Parisiens en une visite. Et donc, cette annonce, j'ai dû la travailler le jeudi ou le vendredi. La semaine suivante, le week-end suivant, donc pas les deux jours après, là, le, à, à, à, dix jours plus tard, j'ai une famille effectivement qui est venue, qui a visité le samedi matin. Et là les enfants commencé à aller jouer dans les chambres, euh, le mari a commencé à se mettre à mon bureau, à regarder un peu le point de vue, euh, la femme a traîné aussi à toi, droite à gauche. Et tu faisais quoi à ce moment-là ben Moi je faisais quoi en fait, j'étais assis tranquillement et puis je discutais avec eux de façon très, très simple, on commençait à discuter de nos choix de lecture parce qu'ils voyaient ma bibliothèque et autres, et je voyais qu'ils commençaient à habiter la maison en fait, et je me suis dit c'est vendu. En fait ils sont tombés amoureux tout de suite parce que j'ai eu de la chance, il faisait beau, donc, on avait beaucoup de lumière dans la maison. Euh, visuellement, une impression énorme parce qu'on avait un salon salle à manger ouvert entièrement. Donc, 60 mètres carrés en point de vue, quand c'est la taille de ton appartement d'où tu viens avec tes deux enfants et que là c'est juste le salon inondé de lumière, c'est impossible de résister. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas discuté. Ils avaient même peur en fait qu'on le, qu le vende à quelqu'un d'autre. Qu'il y avait une visite derrière. Que Ils sont restés 4 heures faire. chez nous. 4 heures. Mais limite accrochés <rire> au meuble parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait une autre visite. Alors et comment tu as fait ah, comment j'ai fait Pourquoi ben Pour conclure, parce que même si on s'entend, est-ce que tu as fait signer quelque chose que Bien tu... sûr, ben, tout, était, tout était préparé. Alors, ça et... c'est intéressant. Vas-y, ça c'est un des points que je voudrais que tu expliques. Ben, je pense que c'est très important parce que la prise de décision, euh, elle doit être suivie de l'action tout de suite. Parce que si on laisse refroidir, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, euh, un certain nombre d'autres paramètres vont venir s'intercaler, et peut-être même les mauvais conseils de, des amis... Euh, plus ou moins bien éclairé sur le sujet et souvent mal éclairé sur le sujet, mm. ou de la famille, enfin bref, tout un tas d'autres paramètres. Et puis imaginez, il suffit qu'ils sortent de chez vous, et puis je ne sais pas, moi, ils ratent leur taxi, ou j'en sais ah, rien. Il y enfin, a quelque chose qui va qui, pas. Il y a un, un, truc, un truc de travers où il y a une inverse, et puis d'un seul coup, ça va, ça va commencer à basculer, ça va commencer à réfléchir. Et, et l'idée, c'était de dire ben bah, voilà, euh, vous chaud, avez envie d'y aller, on y va, ok, on y va, on est et puis c'était réglé. Et, et on est d'accord sur le prix, et encore une fois, je te dis, ils, ils m'ont même sous-entendu s'il y a des gens qui font une offre on est prêt à surenchérir mmh. moi je voulais surtout pas aller sur ce terrain là parce que mmh. c'était pas l'idée, moi je voulais juste ne <rire> oui, oui, pas oui. perdre d'argent mmh. mais donc la vente effectivement s'est faite en une visite et ça c'est très important parce que qu'on a toujours l'impression que euh, c'est le prix, le critère Ouais. et euh, là en plus toi tu n'as même pas expliqué dans ton annonce non. donc les gens ils ont ils ont simplement euh, vu le critère essentiel pour eux alors c'est quand même mis au prix parce que tu as parlé de prix oui. mais ce n'était pas le prix de ton bien immobilier c'était l'avantage le bénéfice c'est le bénéfice que tu as mis en place j'en parle souvent dans mes vidéos on doit toujours identifier le point fort du bien immobilier à son bénéfice et donc on, on, quand on parle à l'acquéreur on parle du bénéfice et pas du point fort. C'est très important. C'est vrai que je le répète souvent dans mes vidéos, mmh. mais j'espère qu'en tout cas, à force de l'entendre, vous allez l'acquérir de façon naturelle lorsque vous aurez en face de vous les acquéreurs. Et, et alors, du... je, je, vais, je vais le, le reformuler différemment, peut-être concrètement par rapport à cette famille. Euh, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces gens-là veulent juste un appartement plus grand ou est-ce qu'ils veulent la place pour être heureux avec leurs enfants parce qu'évidemment, la suite de mon texte était totalement orientée là-dessus. Mmh, je leur parlais du fait qu'ils avaient un étage entier pour jouer. Quand on a deux enfants en bas âge, on sait à quel point c'est important. J'ai mis en valeur le fait qu'il y avait un coin jeu, qu'il y avait un mur, euh, on va dire, qui permettait de dessiner, euh, que le parc était juste en face, que l'école était à trois minutes. Donc en gros, on pouvait sortir de chez nous pour emmener les enfants à l'école au moment où ça sonnait. Alors, voilà. Quand on a une famille parisienne qui est stressée, qui se tape des transports, euh, qui se tape la surpopulation, le manque d'espace... Ce genre d'arguments sont mmh. évidemment hyper puissants. Voilà. Et là, on n'est pas en train de dire, bah, voilà, ça c'est le salon, ça c'est la cuisine, hein, t'as pas du tout procédé de pas cette besoin façon, tu es pas resté besoin tranquille. Et... Moi, j'aurais parlé du mode de vie dans cette maison. Ah. Parce que j'aurais dit, voilà, on a été à votre place, on était parisien, on est venu ici quand on a eu la petite. Et voilà, automatiquement, ils se projettent. Et puis, ils se disent, bah, finalement, cette famille, elle nous ressemble. Ils ont l'air d'être très heureux. Bah, on va être très heureux aussi. Et en fait, c'est vraiment une question d'émotion à émotion. C'est un transfert d'émotion en réalité. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ouais. ça. Parce que je pense que maintenant, vous comprenez que lorsque vous allez vendre votre bien immobilier, vous allez prendre un autre angle euh, d'attaque. Et ce ne sera pas les critères, mais ce sera les bénéfices. Et surtout, imaginez quelle va être la typologie idéale de l'acquéreur pour euh, acquérir votre bien immobilier et comment vous allez communiquer vers lui en parlant des bénéfices de votre bien immobilier par rapport à ses attentes fortes. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du côté acquéreur Avec plaisir. Alors, tu as fait l'acquisition de quel type de biens et donc quel est le, le, le processus que tu utilises lorsque tu cherches un bien immobilier alors moi j'ai euh, deux tactiques. Moi, je suis toujours dans la tactique ou la stratégie. Hein. Euh, la première c'est euh, d'aller me déplacer localement dans les quartiers qui m'intéressent, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que les vendeurs, bah, ils ont tendance à mettre en vente, euh, là je parle d'agence immobilière, leurs biens dans le quartier où ils vivent. C'est c'est très euh, rare d'avoir euh, le bien dans un quartier qu'on aime bien, qui soit en vente dans euh, trois quartiers à côté. C'est bête, mais on pense pas toujours à le faire. Donc moi c'est un truc que j'avais hérité de mes parents, ils m'avaient expliqué ce truc-là, j'avais bien retenu. Donc traîner dans le quartier, parler avec les gens, si ça marche très très bien parler avec les commerçants et puis euh, repérer euh, effectivement la rue qu'on aime bien quoi et, et chercher l'agence immobilière la plus proche ça c'est vraiment un truc qui marche tout seul et après euh, autre chose c'est que il ne faut pas hésiter à insister aussi c'est à dire que si vous avez un coup de coeur sur quelque chose insistez insister le cet appart auquel je pense que j'ai acheté euh, j'ai dû laisser quatre messages à l'agence immobilière qui ne me rappelait jamais j'ai pas lâché je les ai rappelés, rappelés, rappelés. Et j'ai fini, en fait, par obtenir les coordonnées du propriétaire et par discuter directement avec lui. Et ah c'était ouais. un Japonais, en fait, qui vendait cet appartement et c'était juste un placement pour lui. Donc, premier truc, ne jamais lâcher. Et alors après, le deuxième, c'est d'arriver toujours en avance au rendez-vous. Ça, c'est un truc que je ne sais pas où j'avais... Je crois que la première fois, c'est arrivé par hasard. Mais finalement, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que quand je vais visiter un bien... Euh, par exemple euh, auprès d'un vendeur ou auprès d'un agent, peu importe, c'est pour moi la même chose dans ce, dans ce cas-là, j'arrive en avance parce que ça me permet d'établir un contact qui est un peu en dehors finalement du contexte de la vente, donc c'est assez intéressant humainement parlant, et surtout s'il y a d'autres visiteurs qui ont été programmés en même temps, ça me permet d'être le premier qui le remarque et avec qui il lit connaissance. Donc en général je suis le premier qui visite, et quand j'ai le coup de cœur, bon, je prends tout de suite. Alors côté euh, vendeur, quand on a un acquéreur comme toi, si toi, tu avais un acquéreur comme toi, en face, ouais. comment tu, tu, tu, tu réagirais Comment tu ferais euh... Imagine-toi avoir quelqu'un qui a ta stratégie uh -huh. et qui vient acquérir ton bien. Euh, c'est quoi ta question exactement La question, c'est, au regard de, des personnes qui nous écoutent, ce sont la, la plupart des vendeurs. Et uh -huh. eux, ils doivent être en train de se poser la question, « Ok, donc si moi, j'avais un acquéreur qui a cette typologie-là, de venir en avance, euh, d'avoir tous les critères, uh -huh. et... Comment tu, tu l'accueillerais Parce que toi aussi, tu serais peut-être surpris de le voir arriver. Ouais, mais... et, et comment tu ferais Comment tu, tu l'accueillerais Ou je sais bah, pas. Exactement ça. comment j'ai fait quand j'ai vendu. C'est-à-dire qu'en fait, je me dirais que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter. Ce n'est pas un touriste. Ceci vient en avance il fait un effort particulier quand même. Et que s'il a envie de connecter avec moi, c'est qu'en fait, il, a, il est en train d'acheter un futur projet de vie et pas juste des mètres carrés et des pièces. Ce n'est pas ça qu'il est en train d'acheter. Il est en train de se demander si le quartier va lui plaire. Donc s'il vient en avance, je vais peut-être lui parler du quartier je vais peut-être lui monter la boulangerie et lui dire. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas terrible, mais celle-là en face, elle est vraiment magnifique. Donc, c'est là qu'il faut venir prendre votre pain dimanche. Et je lui parlerai au futur, c'est-à-dire que je ne lui dirai, je dirai pas si l'appartement vous plaît et que vous le prenez. Je lui dirai, dès que vous serez installé ici, il faudra acheter votre pain là et boire votre café ici. Et je pourrais peut-être même lui présenter le, le, le cafetier que je connais et qui lui montre qu'il y a une vie de quartier sympa et qu'ici, il va se sentir bien. Je pense que je lui vends le quartier, en fait, avant de monter euh, lui vendre l'appartement. Alors, c'est vraiment euh, très intéressant. Très intéressant ce que tu dis, moi je vais rebondir sur une chose. Posez-vous toujours la question de d'où vient votre acquéreur quand il arrive chez vous. Parce que vous devez toujours vous intéresser à son état d'esprit, et là c'est ce que tu parles, c'est l'état d'esprit, euh, avant de commencer votre visite immobilière. Posez-vous la question, est-ce que le chemin qu'il a parcouru pour venir vous voir, ça s'est bien passé Parce que s'il y a eu des frictions, des points de friction qui l'a qu dérangé, vous pouvez faire toute la visite immobilière que vous voulez, de toute façon lui il est bloqué sur son point de friction. Il vous respecte. Donc du coup, il va faire la visite, mais il sait déjà qu'il va pas acquérir. Donc intéressez-vous déjà à l'environnement. Qu'est-ce qu'il a vécu là à l'instant présent Alors ça a été vous avez, vous avez trouvé euh, de la place Vous êtes garé où Ah je suis garé là. Ça va Ça a été ouais, ouais très bien. Et euh, donc vous venez de où Ah ben j'étais. Alors si on prend ton cas par exemple. Très intéressant. Ah ben j'étais euh, j'étais à, à Boulogne-Billancourt. Ah d'accord Boulogne-Billancourt. Donc ça fait combien ça C'est loin ça Et Là il va vous dire ah non non non c'est pas loin du tout. Ah oui donc parce que là vous vivez à Boulogne-Billancourt en ce moment. Oui je vis à Boulogne-Billancourt. Et donc vous travaillez où du coup ah ben bah je, travaille, je travaille là bah ça fait pas un peu loin ça par rapport à votre, à votre boulot Non, non, pourquoi Ah ben bah non, parce que moi j'ai regardé avant de venir, il y a le chemin. Ah ben bah ok, donc vous, vous vous rassurez sur le fait que un lui, tout ce qui est environnementaux et surtout lié au travail, parce que souvenez-vous toujours qu'il n'y a pas que le bien immobilier, il y a ce qu'ils vont vivre au quotidien. L'école, le travail. L'école, le, le travail. Mais déjà, si ces éléments qui sont clés dans, dans, dans, dans la stratégie sont validés, Là, vous pouvez y aller tranquille pour la visite du bien immobilier. On sait déjà que tous ces critères ont été validés. Si ce n'est pas le cas, si vous dites, non, mais j'ai galéré, mais c'est quoi ces travaux qu'il y a dans ce chemin-là Et là, vous êtes là pour dire, oui, oui, tout à fait. Alors, ils ont fait une déviation, ces travaux, c'est très important. Parce que justement, il y a, je ne sais pas, une école qui va se créer. Donc, c'est génial. Alors, comment on fait bah, Du coup, on passe sur le chemin. En plus, c'est beaucoup plus facile parce qu'avant, on devait faire ça. Et c'était très gênant. Alors, du coup, ils améliorent le chemin et en plus, on a une école voilà vous avez validé ce point de friction pour lui c'était vraiment un point qui allait bloquer et vous êtes en train de lui expliquer au contraire c'est une opportunité c'est génial c'est une valorisation donc réfléchissez toujours à cela quel est son état d'esprit s'il a fait trois heures de bouchon avant de venir vous savez ce que vous allez faire vous allez le calmer vous allez lui offrir un café, euh, quelque chose à boire, pas de l'alcool, jamais. Mais en tout cas, vous allez le détendre. Parce qu'après trois heures dans un bouchon, faire une visite, je peux vous dire que là, il y a les massages à faire. Parce qu'il est tendu, le gars. <rire> jamais essayé. Il est tendu, le gars. Il, non, mais, tendu, le gars. Donc, inquiétez-vous toujours à son état d'esprit. Et, et c'est super que tu en aies parlé, parce que ça me permet de rebondir là-dessus. Et, euh, et donc, j'en suis ravi. C'est une vraie valeur euh, en information. Ouais. Bah, écoute, vraiment merci d'avoir partagé euh, tout cela euh, ben, avec nous sur, euh, sur la chaîne. En tout cas, euh, là, je te je crois que tu vis en Espagne hein, maintenant, oui, c'est ça oui. ben Alors, donc, je sais pas comment on dit euh, « euh, au revoir en, » en espagnol. Hasta c'est bien. Ok, hasta luego. hasta luego. Et moi, écoutez, ben, en tout cas, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris des informations utiles qui vont vous servir à vendre votre bien immobilier rapidement. Si vous n'êtes pas abonné, alors je vous motive à vous abonner tout de suite. Si vous abonnez, cliquez également sur la petite cloche, sinon vous ne serez pas notifié lorsqu'il y aura une nouvelle euh, vidéo. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à aller sur mon blog réussirsonimmobilier.fr où vous trouverez des outils pour vendre, où vous trouverez une formation gratuite que j'ai mis à votre disposition en 5 vidéos pour vous permettre de relancer, redynamiser votre vente immobilière. Et puis, euh, si vous ne trouvez pas, il ben, y a les liens en dessous. Donc, si vous êtes motivé, je pense que vous trouverez. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez des vendeurs motivés, stratégiques, et que vous puissiez vendre votre bien immobilier dans les semaines qui viennent. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt encore. Merci David. C'est un plaisir. Bye, bye bye. Hasta luego. Hasta luego. <rire>